Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est Zéna et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. <coughs> voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc d'ici 20 juin, le soleil va être dans les gémeaux, dans votre quatrième maison.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 que l'on puisse compter sur vous. Le domaine immobilier au niveau professionnel sera très favorisé durant ce passage. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la lune sera dans le cancer dans votre cinquième maison, donc vous vous êtes parmi les plus chanceux, chers poissons. Vous pourriez avoir un sentiment de joie et d'optimisme inexplicable.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 Euh, votre magnétisme personnel dans vos négociations et dans vos discussions. Mardi, par contre, il y aura peut-être quelques irritations. Alors, il faut absolument que vous soyez à l'écart euh, de tout conflit, surtout si ça ne vous concerne pas. Donc, essayez de ne pas vous impliquer dans les conflits des autres. Mercredi et jeudi,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 C'est pour cela que vous devez écouter bien les besoins de votre corps. Votre générosité et votre bonne volonté à servir et répondre aux besoins des autres pourraient vous faire emporter et finir par négliger vos besoins à vous. Pour pouvoir servir, il faut être soi-même en bonne santé. Et on, si, on tombe, si on tombe malade, on pourrait servir